Chère Allemagne, je te souhaite de continuer à avoir une, une capitale aussi absurde, aussi déglinguée, libre euh, que la tienne. Euh, alors je ne connais pas du tout tout le pays, mais j'ai habité à Berlin. C'est là où j'ai écrit mon, mon premier bouquin et, euh, et c'est là où se passe mon deuxième bouquin. Euh, donc euh, voilà, j'espère que tu continueras à, à vivre de cette manière-là. J'espère que tout va continuer comme ça l'était quand j'y habitais.